Boys, salut les gars, c'est Winman. Content de vous voir. Grosse vidéo aujourd'hui. Produit de la SQDC, review numéro 211. Le couche rosé de Top Leaf. Beaucoup, beaucoup de pression pour que je fasse la vidéo. Euh, le moment est venu. Écoutez, dans cette vidéo, on va faire quelque chose un petit peu spécial. Euh, on va comparer ce produit. On sait que le couche rosé de Top Leaf, c'est un pink couche. Donc, ici, là, j'ai le Pink Kush, San Rafael. OK? Les deux sont fermés. On va ouvrir ça ensemble devant la caméra. Et pour pouvoir un peu comparer euh, ces deux produits-là et aussi la qualité à l'intérieur de Top Leaf, euh, je voudrais rajouter un troisième produit euh, dans cette vidéo pour comparer les trois. C'est pas un Pink Kush. C'est le Rockstone de Grill. C'est mon produit préféré de Broken Coast. Euh, la raison pourquoi je vais introduire le Rockstone dans cette, euh, dans cette review, c'est parce qu'ici, on a les deux cannabis euh, les plus dispendieux de la SQDC. Euh, on a ici là, le Rockstone de Broken Coast à 46,30$. Ici, le Couche rosé, le produit là, qui nous intéresse le plus dans cette vidéo de Top Leaf. Un produit à dollars 41,60$. Top Leaf, euh, c'est une marque de commerce. Et euh, la, le producteur qui euh, produit le cannabis de Top Leaf, ça s'appelle Sundial Grower. Et puis, quand on regarde là, les produits de Sundial Grower, euh, on a le Grassland. Le Grassland, c'est leur produit mélangé. Hein, on connaît euh, plusieurs produits mélangés, comme avec Aurora, le Daily Special. On connaît aussi euh, d'autres compagnies là, qui ne me viennent pas à l'idée, euh, qui ont leurs produits mélangés. Hein. Les produits mélangés, c'est quoi? C'est à chaque production, à chaque 3, 4, 5 mois. Euh, ça ne sera pas la même variété qu'il va y avoir dans un contenant dont la variété, c'est produit mélangé. Mais ici, ce n'est pas produit mélangé, c'est vraiment du pink-couche qui est à l'intérieur. Donc... Euh, Sondial Grower, qui produit Top Leaf. Sundial Grower produit Grassland, les produits mélangés. Et Sondial produit aussi la marque Sondial, un peu comme EXO, qui nous sort leur produits EXO. Euh, si vous ne savez pas de quel produit je parle, euh, c'est Danse de Fraises. Euh, beaucoup de personnes n'ont entendu parler. Danse de Fraises, le contenant est bleu, euh, bleu poudre, hein, bleu, euh, bleu pâle. Les gammes de prix avec euh, Sondial Grower, euh, si on commence avec le Sondial de danse de fraise de Sondial, 30$ et 20 sous. 30$ et 20 sous, là, ça me fait penser un peu à um, San Rafael, euh, leurs produits sont 30$ et 50 sous. Donc est-ce que Sondial serait un peu là, dans la même euh, qualité que San Rafael L'avenir nous le dira. Je me suis procuré ce de fraises. Éventuellement, on fera cette vidéo. Sonial Growers ont sorti leur 28 grammes déjà. Euh, puis J'ai regardé la variété. Ce n'est pas une variété euh, mélangée. Ce n'est pas une variété qui va changer. Euh, ils ont appelé ça « Général 4 étoiles ». C'est plus dispendieux que Exo avec leur produit à 126$. C'est plus dispendieux que le gros. Euh, C'est quoi le gros Dubon? Le, hein, Dubon, vous avez sorti leur euh, 28 grammes. Je pense à 152 environ. Mais là, ici, là, uh, Sundial Grower, euh, je pense qu'ils qu se considèrent de meilleure qualité. Euh, je vais aller voir vraiment le, le 28 grammes de Dubon. C'est ça, on avait EXO avec le OS 220, le OS 130, 125 et 70, même pas 126 Ensuite, on avait le gros indica de la compagnie Dubon, euh, pas à 125, 70, là, à 151 et 20. Donc, un gros là, 25, là, 26 de plus pour un 28 grammes. Et puis là, avec... Euh, le Sundial Grower, on passe à 171 dollars. Ah, je l'ai manqué, je l'ai manqué, t'es pas sérieux. 171 dollars et 60. Donc, 125, 151, 171. Donc, il faut que ce soit de meilleure qualité, sinon les gens vont laisser ça sur les tablettes. Vous le savez très bien. Donc, si c'est des 3.5 grammes, on connaît le prix par cœur du Pink de San Rafael, le produit par excellence à la SQDC, rapport qualité-prix, le goût, le buzz, les terpènes, 30 et 50 sous. Ici, Top Leaf 41,60 et, et le Rockstone 46 et 30 sous. Donc, euh, j'achète de poule c'est un pink couche à l'intérieur on ouvre ça ok là vous voulez savoir un peu le, le, le thc mais on sait hein, que le thc c'est secondaire le plus important c'est les terpènes l'arôme le goût quand vous ouvrez le contenant les arômes qui se dégagent, ce que vous sentez si vous aimez l'arôme c'est bon signe euh, c'est vraiment bon signe j'ai regardé un petit article sur youtube aujourd'hui euh, Puis le gars, il disait que, un gars qui connaît son affaire, un produit de 20% de THC qui a 6 mois, euh, mois de longévité, là, que ça fait 6 mois qu'il est sur les tablettes, ben, il, pourrait, il pourrait moins buzzer qu'un 10% que ça fait juste une semaine qu'il vient de sortir. Toujours à cause des fameuses terpènes. On va entendre parler de ces terpènes-là. c'est pas terminé. Les terpènes, c'est l'avenir. Le taux de THC, c'est secondaire. C'est après qu'on regarde ça. C'est vraiment les terpènes en premier. Ça va vous rentrer dans la tête. Ça va vous rentrer dans la tête. C'est sûr, sur sûr. Donc, euh, même moi, même moi, j'aime mieux avoir du 20%. Mais je veux mon arôme en premier. Je veux mon cannabis préféré en premier. Je n'irai pas m'acheter... Un produit que j'aime pas à 25% de THC, si je peux avoir un pink couche à 17. Je vais aller chercher mon pink couche à 17 avant un produit que j'aime pas l'arôme qui est à 25% de THC. Alright, on ouvre ça ensemble. OK les boys, OK les girls, on est rendu à un autre niveau. On va checker ça ensemble. Euh, on va commencer avec le pink couche de Saint-Raphaël. On connaît ce produit, euh, il y en a plusieurs d'entre vous qui l'ont déjà essayé. C'est vraiment le, le produit là, par excellence, on l'a dit tantôt. Les cocottes sont souvent petites, mais ce n'est pas le premier euh, contenant là, que j'ai euh, de 20.14 de THC. Ce produit-là est vraiment excellent, euh, il est vraiment efficace, c'est vraiment incroyable, je, je suis vraiment surpris. Alright, ah, ça sent bon, ça sent bon, là, je vous le dis que ça sent bon. Je sais pas si je fais ça, mais si vous... Oh, ça marche dessus. Pas bien, ben, hein? Pas bien, ben. En tout cas, euh, moi, quand je regarde ici, là, ah, que c'est bien plus beau à la loupe qu'à caméra, les boys, je sais pas si je peux faire ça. <rire> OK, on va essayer. C'est pas super comme ça là. Mais juste peut-être le garder peut-être comme ça là. C'est plat, on le voit pas bien, c'est pas bien, c'est pas bon. J'aurais bien ça qu'on le voit un petit peu plus, peut-être que si je le rapproche de la caméra comme ça. Ah là, c'est parfait. Sérieusement là. Ça a des belles couleurs, je trouve. Et voilà, c'est à quoi j'essayais de régler l'image. Pour ça, je parlais pas trop. Oui, il y a des petits morceaux mauves ici, là. Donc, ça, c'est le pico ça saint rappelle Il sent tellement bon. Il sent tellement fort, là, c'est vraiment super, ok? C'est vraiment super, ok? Euh, on va y aller avec le Rockstone. On va y aller avec le Rockstone, c'est incroyable, ce Rockstone-là, c'est incroyable, un petit goût de gazi, diesel. Euh, la variété originale à l'intérieur de ça, là, c'est du Sour OG, euh, exactement. Donc, ça, on va ouvrir ça, là. C'est un petit peu moins évident avec... Regardez l'emballage, comment il est fait. Le seal de sécurité, il est différent. La plupart des compagnies, là, ils ont un petit sachet comme ça. Un, un seal comme ça. Broken Coast sont différents. Eux. Ça fait une grosse différence. Euh, L'humidité, c'est toujours parfait avec Broken Coast. Et voilà. Oh, que ça sent Oh, que ça sent les boys. Ok, on va essayer de pas mélanger ça. Le voyez-vous bien là, Regardez ça. Boum! Hé hey, hé! Hey! faut vraiment pas mélanger ça. Regardez là. Regardez ça ici, comment que les cocottes sont plus grosses. Quand on regarde l'humidité au pink coach, je sens Raphaël. Ah, c'est résineux, les gars, là. Ça colle, là, au bout, au bout, au bout, le pink couche. C'est incroyable. C'est incroyable, le pink de Saint-Raphaël. C'est vraiment incroyable. OK, si je peux rester de même toute la journée. Je vais le décoller parce que... Il va rester collé. Bon, on va regarder le Rockstone de Broken Coast. Moi, je vais le regarder tout de suite en premier de même avec ma loupe. C'est un petit peu moins beau que ce que, que j'ai déjà eu. Oups, là j'ai joué avec la lumière. Mais c'est un produit exceptionnel, je vous le dis là. C'est vraiment, vraiment un produit exceptionnel. Le Rockstone de Broken Coast. Regardez, là ça c'est bien. Mais comme ça, juste dans même, à la caméra, comme ça, là, le pinko de San Rafael, là, il n'est pas gêné, là, là, tu Ça, c'est le pinko de San Rafael. Puis ici, j'ai le Broken Coast. Je vais essayer de... Je vais te dire que le pinko de San Rafael, là, euh, il ne se fait pas planter, là. Ça, c'est le Pinkush sans Rafael. Moi, euh, le Pinkush sans Rafael, je le trouve plus beau. Mais maudit qu'il sent bon, le Rockstone. Vraiment, là. Vraiment, vraiment. Euh... Je suis un, un petit peu déçu là, du, du Rockstone, mais. Parce j'ai vraiment ouvert ça devant vous. Il n'y a pas de truc de magie. Donc, euh, on a le Rockstone ici. Est-ce qu'on le voit très bien? Oui. On va mettre le Couch de San Rafael à côté. Vraiment exceptionnel, vraiment exceptionnel le Couch de San Rafael. Je m'attendais pas à, à vous dire ça dans cette vidéo-là. Sérieusement, je pensais vous dire que le Rockstone allait péter à gueule au Couch de San Rafael. Malheureusement, euh, pour Broken Coast, euh, San Rafael, écoutez, c'est vraiment très très très très très bon. L'humidité est toujours parfaite avec euh, Broken Coast. Ça colle au bout, au bout. Euh, ça colle au bout, là. Ça colle au bout. Checkez ça, ça va coller longtemps, longtemps, ça. C'est très, très résineux. Euh, ces deux produits-là, là, là c'est exceptionnel. C'est deux de mes préférés à la SQDC. Le moment est venu euh, pour comparer là, le deuxième produit le plus dispendu à la SQDC. 41 dollars et... 60 sous, on ne pas le vidéo, 41$ dollars et 60 sous, 46 et 30, donc 5$ dollars de différence, et puis là ici on a le pinkouche de, pink de Saint Raphaël à 30 et 50, c'est vraiment euh, un cadeau. Ok, on ouvre ça, c'est un pinkouche. Compétiteur à San Rafael, compétiteur à Grell. On sait que Grell ont leur pink couche. C'est la troisième pink couche de la SQDC. On ouvre ça. Un petit boveda dedans, un petit boost. Hein, qui donne l'humidité. Tabarnak. Je ne le sensais. C'est-tu moins ou... Ça n'a pas rapport, là, mais la première idée qui m'est venue, c'est des chips au ketchup. Je le sais, je le sais, je le sais. On se calme. On se calme, OK, on se calme. On va revirer ça en envers. N'oubliez pas, le pot est en vitre. Euh... Ça fait différent. Tout THC, là, je sais que ça vous intéresse. Euh... Ici, là, ils nous mettent ça en milligrammes. 230 milligrammes. Je pense qu'il faut tasser seulement la virgule. Donc, on aurait ici là, du 23%, 20.15, 20.14. Donc, on a dit ici, 23.0, 20.15. Et puis, le Rockstone, 21.60. Il faut que vous aimez les arômes, OK? On va garder là, le Top Leaf. des petites feuilles sucrées, ça. On n'en veut pas de ça. va falloir y écouter. Il va falloir en fumer un. arôme, mais... Je n'aime l'aime pas, l'arôme. Il y a du cariophilène là-dedans, les amis. Là, euh... Il y a du cariophilène là-dedans. Écoute, euh, juste de même, là, le couche rosé, il, rass... il ressemble beaucoup, beaucoup, beaucoup plus au pink couche de Grell. Euh... Il est même pas proche de l'arôme du pink couche de San Rafael. Euh... Ça, c'est vraiment le compétiteur à Grell pour l'arôme. La qualité... C'est... C'est... Est-ce que c'est égal à Grill? Ah, Broken Coast, c'est vraiment meilleur, là. Broken Coast, c'est vraiment meilleur que Top Leaf. On parle de trichomes ici, là, les petits brillants. Dans le bout euh, des trichomes, là, c'est là-dedans, là, là qu'il y a... Dans les, le bout des glandes, des trichomes, c'est là-dedans qu'il y a toutes les, les, les terpènes, les cannabinoïdes. C'est là-dedans qu'il portait le Alright. Je pense que... Pour la ronde, je vous l'ai dit, ça sent vraiment à grill. J'aime mieux grill. Je sais que grill... Euh, J'aimais le goût de Pink Kush de grill, mais il y avait un petit goût de cariouflène. Mais lui, le goût de cariouflène est encore plus prononcé. Puis... Il ne ressemble pas à San Rafael, le goût là, c'est pas un pinkouche de San Rafael, du tout, du tout, du tout. Alright les boys, on donné ça ensemble, on va en rouler un. Alright, on est revenu, j'espère que vous avez aimé ça. Je vais juste faire une petite parenthèse, le pinkouche de San Rafael, c'est lui qui est le moins volumineux. Donc euh, moi quand j'achète un 3.5 grammes, j'essaie toujours de faire 10 joints, 3.35 grammes par joint. Peut-être que maintenant, je fais 9 ou 8 joints là, avec mon 3.5. Je pense que j'en mets un petit peu plus à l'intérieur. Donc, juste faire attention, si vous prenez un Pink Kush de San Rafael, de ne pas trop prendre une grosse cocotte. Parce que quand vous allez les grainer, ça va donner un gros volume de cannabis. Puis peut-être qu'on ne veut pas un aussi gros joint que ça. Top Leaf. Donc, euh, qualité. Qualité. Résineux. Humidité parfaite grâce au Boost. Il euh, y a du tricôme un petit peu peut-être de feuilles sucrées, mais faut pas exagérer, c'est quand même très bien. J'égraine ça. Quand on regarde les euh, terpènes, j'arrête pas de dire que les terpènes, c'est la chose la plus importante. On y voit tout de suite avec le cariophyllène. Donc c'est vraiment euh, la terpène euh, prédominante qu'on dit. C'est l'arôme que j'aime le moins. Donc le cariophyllène, qui est aussi dans le pink couche de grail que j'ai pas aujourd'hui ici. C'est vraiment le petit arôme là, qui, qui revient là, dans ces deux pincouches là Grell et Top Leaf. Top Leaf n'a a rien à voir avec San Rafael. Ce n'est pas du tout euh, le même arôme. Donc, on va se prendre un papier. On sait l'avoir sorti. On y va avec le Raw. On y va avec le Raw. Corte de fumée. On connaît le prix. On sait, euh, c'est qui le grower, c'est Sundial Grower, S-U-N-D-I-A-L, Sundial. Les avis étaient vraiment partagés par rapport à ce produit, le couche rosé de Top Leaf. C'est un produit de qualité pareil, vraiment un produit de qualité, euh... il y a du, tri du tricôme là-dedans, là, tu comprends? Tu sais, il n'est pas, il euh... n'est pas en bas de grill, tu sais, c'est, Je voudrais que j'ai un produit grill, mais je le sais, je le sais. Je suis un peu déçu pour l'arôme. J'aurais aimé ça que, que, d'avoir un autre préféré dans mon top 10, mais je vais le fumer, je vais le fumer. Je vais prendre un cote en verre, j'avais un cote en verre, je les ai nettoyés avec de l'alcool, j'ai passé mon euh, mon euh, Q-tip, pas mon Q-tip, mon euh, genre de gros Q-tip qu'on fait des bricolages à la maternelle, là, un, un curpan? Un, un curpan? Comment on appelle ça? En, en ce cas. Mais il s'entend encore euh, pas super bon là, les, les, les, les cotes en verre que OG Puff, hein, euh, le youtuber, rapper euh, québécois qui m'avait envoyé. Merci encore pour les dons là, de Cotes en verre, OG Puff. Allez vous abonner à sa chaîne. Euh, je ne le répéterai jamais assez. OG Puff là, super son Instagram, euh, utilise sa story. Allez voir ça, s'il vous plaît, là. C'est un gars qui connaît son cannabis. OG Puff officiel. OK, c'est le moment, là, c'est vraiment sérieux. Euh, nouvelle variété, 41,30$, 41,60$, j'ai des frissons, j'ai la chair de poule, OK? J'ai vraiment la chair de poule, man. On brûle le petit bout de papier, on ne veut pas fumer de l'essence, puis là, je pense que ça va être bon. Prête pas prête, j'y vais. Pas bien à première pop, mon chum. C'est éteint. Oh, il est fort! Oh, il est fort, man! Ah, oh, c'est de qualité ça, man! Oh, c'est fort ça! Ah, c'est de la qualité, ça. C'est très, très fort. Ah, c'est pas en bas de grill, là. C'est... C'est de la qualité. C'est de la qualité. OK. J'aurais aimé ça, aimé la ronde. C'est un pink couche, puis je traite pas dessus. C'est ça, il s'éloigne, il est très loin du pinko de Saint-Raphaël pour l'arôme, pour le goût. Mais c'est de la qualité. C'est de la qualité. Le 41,60 c'est ça que ça vaut dans le marché. faudrait, faudrait qu'on ouvre un autre contenant de couche rosée pour voir un peu. Là. Ça doit être la même affaire, mais euh, un... les trichomes là, du Broken Coast, le Rockstone de Broken Coast, okay, euh, quand on le regarde avec la loupe, c'est un produit d'exception. Okay? C'est quelque chose Rockstone de Broken Coast. Euh, ça n'a peut-être pas été évident là, dans la petite partie de vidéo que je vous ai montré. J'avais peut-être pas d'air convaincu. Euh, mais le Pink il... On a trois produits d'exception ici. C'est vraiment là... On... C'est quelque chose de spécial, là, ok? C'est... C'est supérieur, ok? C'est vraiment supérieur. Je suis vraiment content. Euh, Je me suis procuré l'autre produit de Top Leaf, le Boba. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Si t'aimes le pinkouche de Grail. Plus que le pink couche de San Rafael, tu n'as pas le choix. Il faut que tu essayes le top leaf. Mais si tu aimes le pink couche de San Rafael, puis là tu dis, hey, j'essaie tu le top leaf, ben, commence avec le grill. Commence avec le grill. Et puis si tu aimes beaucoup ça, qu'est-ce que tu penses de faire? Tu vas chercher le couche rosé de top leaf. Écoute, il y a des trichomes, résineux. Euh, la, la structure de la cocotte, c'est un petit peu comme Broken Coast. Hein? C'est pas, pas là unifié. Je pense que c'est trimé à la main. Hein, quand le plan de cannabis est prêt à être coupé, on coupe les grandes tiges, on prend les cocottes, puis il y a des feuilles, il y a des petites feuilles. Il est vraiment fort. Il y a des petites feuilles sucrées, on trimme ça avec les ciseaux. Quand c'est à la main. Hein, quand c'est à la machine, ils mettent ça dans un, un une affaire circulaire, je crois, là, puis ça tourne avec des petits couteaux, je crois, je ne veux pas me tromper, ça enlève les feuilles. Je vais sortir une cocotte là, juste pour. Euh... C'est un. C'est un, un, un, un. Ah, la lumière! Elle est plus ronde. Euh... Ah, il n'y a pas de zoom dans ça, cette petite affaire-là. Elle euh... est moins belle que je pensais, mais... Écoute, je vais y aller avec ma décision finale. Que je suis encore à regarder, puis... Hé, hey, Grel, c'est quelque chose, là. C'est 37 et 50, Grel, puis... Euh... Ils veulent pas donner leur place aux autres à personne, le Écoute! Ah, j'hésite j'hésite j'hésite une note sur 10 euh, qualité qualité c'est qui bosse même c'est un c'est un, un, un si j'oublie la ronde là, si j'oublie la ronde je suis un peu déçu pareil mais colin 8 sur 10 8.5 8 8 il faut que je te dise de quoi, man. Il faut que je te dise de quoi. J'étais trop curieux, man. J'étais trop curieux. C'était le deuxième que j'ouvre. Je sais, je sais. Je sais, je je sais, sais, sais, sais. Je fais C'est rare que je fais ça, là. OK? Je pense qu'en toutes mes vidéos, c'est la deuxième fois que je fais ça. OK? Le premier contenant que j'ai ouvert, il n'y avait pas de feuilles sucrées. Les cocottes étaient encore plus belles. Dans le premier contenant que j'ai ouvert, ça battait grill. C'était en bas Broken Coast. Mais lui, ce contenant-là, on va dire, je le mets égal à Grill. Je le mets égal à Grill. Mais j'en ai fumé un toit et demi de ça. C'est Très efficace le Top Leaf couche rosée avec moi. Vraiment efficace. Euh, vous savez, les produits tweed que j'ai vraiment pas aimé. On parle du Donegal, du Highland. Il euh, y a du Karyophyllene là-dedans. Hein? Ça gèle, le Karyophyllene. Ça gèle. Mais souvent, j'aime pas l'arôme. Enfin, j'aime ça, Karyophyllene. Mais le buzz, là. Le buzz.. Euh... Je le trouve pas si. Je, Je trouve qu'il.. Il t'endort. Est... Il... Puis c'est. Il est pas si physique que ça, pourtant. Oui, il m'endort le cerveau. J'ai le goût de me coucher, m'endormir, ben red. Je... Il est moins.. Euh... Je trouve qu'il écrase moins que le Pinkouche de Saint-Raphaël. Il écrase moins, mais il endort plus. Tu dire que pinko de Saint-Raphaël, t'es pesant, t'es es plus peut-être paresseux. Mais lui, c'est pas que t'es paresseux, man, C'est, ouf, tu t'endors, tu t'endors. Écoute, on joue avec les mots, là, ok pinko de Saint-Raphaël, là, il, c'est un, c'est un, c'est un sédatif qu'on dit. Ça l'endort, puis lui avec ça l'endort, ok Okay. Top Leaf à 41-60, c'est pas du vol. C'est pas du vol. Euh, ça peut se comparer avec Grell. Ils ont même le droit de se comparer avec Broken Coast. Euh, c'est du haut de gamme. C'est du haut de gamme. Euh, mais pour les amateurs de Pinkush. c'est un pink couche, mais il est plus proche de grill. Je laisse là-dessus, donne un pouce. J'espère que j'ai fait le tour euh, du couche rosé Ecoute, euh, je t'ai dit le prix, les terpènes, il y en a plusieurs terpènes. Tout de suite, après le c'est celle-là du pink couche de San Rafael. Le pink couche de San Rafael, mon préféré, mais ben, la terpène, c'est le myrcène Puis lui, le top leaf, le couche rosé top leaf, le premier c'est Cariophylène. C'est celle-là qui est en. qui en le plus. Puis la deuxième, c'est une myrcène. Fait que, veut, veut pas, là, tu sais. C'est un produit dans la même. Euh, dans la même famille. C'est un autre phénotype. Les arômes. Sucrés, fruités, forêts, florales. Pas de fruits là-dedans, C'est vraiment peut-être cariophylène, floral hey tu sais, je te le fume, là, c'est un pink couche, là. Tu sais, c'est comme si une pink couche de grill, là, j'aime ça, là, tu sais. je l'aime moins, parce qu'il y a une petite coche de cariophylène. Ça aussi, je le fume, là, tu sais. c'est un bon buzz, il endort, il fatigue. Il... Mais malheureusement, c'est mon troisième dans les pink couches. C'est pink couche San Rafael, number 1. Pink une couche de grêle, number 2. Puis chiffre 3 en anglais, tellement de, de la misère à le dire, bro, là. Tu peux même pas t'imaginer. Fait que, le top leaf couche rosée, numéro 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3. c'est gratuit, je sais. 3, c'est un arbre. 3, 3, 3, 3. Pas capable, le gros. Pas capable, pas capable, pas capable. Je n'aurai jamais capable, man. Ok. Oh. Encore une fois, on tourne sa langue cette fois avant de parler. Parler de quelque chose, il si ne fallait pas que je te parle. Alright. Ok. On arrête ça là, je sais plus quoi dire. Je suis en train de fucker toute la vidéo. Un pouce. Weed. Oui, indicoman comment sur mon Instagram. Commente. Abonne-toi. Active la cloche. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao.